Anna Her name is called Anna Sister Anna Aluka. Uh, Church, Little, Flock Church. Little Flock Church. She comes from the Little Flock Church. Pastor, pastor Obon Charles. Her pastor is a Pastor Charles Oborn. Kampala. Uganda, Uganda Kampala. She lives in Kampala, Uganda. Elle s'appelle la sœur Anna Aluka. Elle est de l'église Little Flock et son pasteur est le pasteur Charles Obon, à Kampala, en Uganda. Elle va à vision quand Aka, Akata Point. She is going to testify her vision when Pastor Lefese came to the Little Flock Church, Uganda. Elle va témoigner de ce qui s'est produit lorsque le pasteur Leonard Liefessé est venu à l'église Little Flock en Ouganda. On the first day when she started preaching in the Little Flock Church, Uganda. I saw the bright uh, dove standing. Upon the head of Le premier jour alors qu'il a commencé à prêcher à l'église Little Flock en Ouganda, j'ai vu une colombe blanche se tenir au-dessus de la tête du pasteur Leonard Lifese. Like the bird which was demonstrating to fly but il was still stuck standing on his head but he could not move away la colombe étendait ses ailes comme si elle voulait voler mais elle était toujours arrêtée au-dessus de sa tête elle ne s'en allait pas elle était toujours là en battant ses ailes cette colombe est apparue lorsque le pasteur Léonard Lifese a commencé à prier pour la congrégation So, the, uh, boy, la colombe est restée au-dessus de la tête du pasteur Léonard Liffese, en battant ses ailes tout le temps qu'il priait pour la congrégation. On the following day on the Sunday, le jour suivant, le dimanche, on the first service of the Sunday. So when Pastor Liefesse was leaving the office, coming to the pulpit. Donc, so a le a fait le bras, il il a lors du premier culte dimanche, lorsque le pasteur Léonard Ifeze marchait du bureau pour se rendre à la chair, il y avait une lumière étincelante qui brillait au-dessus de lui. Elle le recouvrait de la tête jusqu'au niveau de la taille. Cette lumière était vraiment étincelante. So when I was looking at the bright light upon his Is the, the Alors, lorsque je regardais à cette lumière au-dessus du pasteur lifféssé. So when I was to looking at the bright light which was around his life his body, I fell, fell down. Au fur et à mesure que je regardais à cette lumière, je me suis presque évanoui. So when I continue to look but I closed my eyes, alors j'ai fermé mes yeux à cause de la crainte, mais aussi parce que ça affectait mes yeux et je ne pouvais plus vraiment très bien voir. There was a also a very cool il y avait aussi un vent frais qui était autour de cette lumière et qui faisait pendant tout le temps qu'il se tenait dans l'église. So, When he was preaching that light remained uh in his body and uh, Anthony he finished the service. Cette lumière était au-dessus de lui tout le temps qu'il prêchait jusqu'à ce qu'il ait terminé le culte. Uh, and uh, also in one of the testimonies that I had was sick for two weeks before mm -hmm. after the service of the prayer uh idote that time then even the pain which was in the, at my back un autre témoignage que j'ai aussi c'est que j'étais malade pendant deux semaines mais après le service de prière la douleur que j'avais dans mon dos a cessé et jusqu'à présent cette douleur a disparu je ne ressens plus aucune douleur dans mon corps même jusqu'à présent, alors que je rends le témoignage de cette lumière étincelante. Et même les gens dans my household, in ma famille, ils savaient que j'ai été sickes pendant les deux semaines, mais maintenant je ne suis plus sicke. Je testifie de eux je suis complètement, en le même les personnes dans ma maison, dans ma famille, savent que j'étais malade pendant les deux dernières semaines. Mais maintenant, je ne suis plus malade. Je rends aussi témoignage pour eux. Je suis guérie complètement dans tout mon corps. Thank you. Thank you. Yalama. <rire> Yalama que Dieu vous bénisse. Merci. Charles Obon, the pastor of the Little Flock Church, Kampala, Uganda. Je suis Charles Obon, pasteur de l'église Little Flock à Kampala en Uganda. I just would like to confirm that I know my sister here, Anna Aloka and also My precious brother Gerald Oktual is one of the deacons in the church. Um, I can. I'm also here to confirm that I know the gifts of God. That God has put in the life of Sister Anna. I know she often sees visions. And brings messages from the Lord. Je voudrais juste confirmer que je connais ma sœur ici, sœur Anna aloka et aussi mon précieux frère Gerald Otswan, qui est l'un des diacres à l'église. Je suis aussi ici pour confirmer que je connais le don de Dieu qui l'a placé dans la vie de sœur Anna. Je sais qu'elle a souvent des visions et apporte des messages venant de Dieu. And um, what is strange is that. Quand le Seigneur m'a révélé à moi quelque chose concernant le ministère du pasteur Le Fessé, c'est juste dans cette même temps que je découvre que Dieu a aussi uh, visité ma meilleure sœur. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque le Seigneur m'a révélé la chose en rapport avec le ministère du pasteur Le j'ai découvert qu'au même moment, il a aussi visité ma précieuse sœur. C'est juste au samedi et au samedi, ce week-end, à la heure que le pasteur Lifese a été ministré dans la Little Flock Church. Et cela s'est produit entre samedi et dimanche, ce week-end, alors que le pasteur Lifese prêchait à l'église Little Flock. Je veux dire. Je veux aussi remercier le Seigneur parce que c'était dans mon cœur qu'il puisse avoir au moins un deuxième témoin à mon témoignage. Parce que l'Écriture dit que toute chose qui est établie soit faite sous les témoignages de deux ou trois témoins. And um, I appreciate God to give me a second witness that is coming from my sister Anna, whom I had not even told my own night vision, which the Lord gave me, concerning the pillar of fire appearing around Pastor Deferson. Et je remercie le Seigneur qui a pourvu pour un deuxième témoin, en la personne de ma sœur Anna, à qui je n'avais même pas partagé ma propre vision nocturne qu'il m'avait donnée concernant la colonne de feu qui apparut au-dessus du pasteur Léonard Lifessé. Light, light C'est juste maintenant que l'on est en train d'enregistrer qu'elle écoute mon témoignage. Je suis aussi heureux que de la même manière que Dieu m'a permis de voir cette lumière d'ambre étincelante autour de mon frère, elle a vu la même chose le dimanche alors qu'il se rendait vers la chair et pendant tout le temps qu'il prêchait dans l'église. Je, Je veux remercier Dieu pour cela. Que Dieu bénisse tous et chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen.